Monsieur le rapporteur, vous vouliez euh, préciser quelque chose Non euh, Non, non, non, non, je ne précise rien. Euh, donc, euh, écoutez, euh, j'ai rédigé un exposé des sommaires, oui, effectivement, euh, qui a repris euh, ce qui euh, nous avait été euh, largement dit. Euh, comme l'a dit euh, très justement Michel Ménard, on vote euh, l'amendement, pas l'exposé sommaire. En plus, l'amendement, c'est la remise d'un rapport. Ce n'est pas... Euh, faire œuvre, euh, si j'ose dire, euh, d'élaboration de, de règles ou de normes. Euh, je rencontre très régulièrement le SNE, avec lequel j'ai d'excellents euh, rapports, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en responsabilité, euh, je n'ai pas souhaité vous proposer euh, de modifier euh, euh, la loi euh, dans le sens souhaité par les auteurs et notamment par quelques auteurs euh, qui sont euh, donc euh, regroupés au sein de la société des gens de lettres, euh, donc, et qui euh, ont au moins le mérite de l'histoire et de l'ancienneté en ce domaine. Voilà, donc du coup j'ai listé un certain nombre de questions pour donner un peu de contenu et de raison. Je dis cela parce que l'accroche en fait ça a été que pour la musique, vous savez que nous allons adopter une disposition qui amène à ce qu'il y ait une reddition de comptes tous les six mois. Donc les auteurs nous ont dit pourquoi pas aussi tous les six mois dans le monde de l'édition. Moi, je suis incapable de trancher la question. Donc plutôt que de vous proposer « il y a une reddition de comptes tous les six mois », j'ai préféré « plus sage » que le gouvernement commande un rapport, qu'on prenne connaissance du rapport et puis après en responsabilité, nous prenons euh, les initiatives législatives qui s'imposent. En tout cas, vous l'avez compris, cet amendement est un amendement qui ne vise pas à prendre parti, mais euh, qui vise à lister un certain nombre de questions qui euh, ne m'ont pas apparu euh, secondaires ou illégitimes. Merci Monsieur le rapporteur. Je soumets aux voix l'amendement AC. Assez... 498 euh, du rapporteur avec avis favorable de la ministre. Qui est pour Qui est contre Adopté. Je mets maintenant aux voix l'article 4. Qui est pour Qui est contre Adopté. Nous en venons à deux amendements portant à...